À tous Si vous avez aimé les expériences sur les plantes que je vous avais proposées pour la fête de la science, celle d'aujourd'hui devrait vous plaire aussi, puisqu'on va de nouveau utiliser des végétaux. En pratique, on va avoir besoin. De feuilles de lierre, d'épinards, de trèfles ou autres plantes vertes, d'un verre assez haut, de filtre à café, d'une paire de ciseaux, éventuellement d'eau pour réhydrater les feuilles, de quelques petits récipients, de quoi mélanger, d'acétone et de white spirit Attention On va utiliser des solvants qui s'évaporent facilement et qu'il vaut mieux éviter de respirer Donc cette expérience est à réaliser avec un adulte et idéalement en extérieur ou au moins sur un rebord de fenêtre Commençons d'abord par préparer le support sur lequel on va séparer les pigments à savoir un morceau de filtre à café Découpez-y une bande assez longue et qui puisse tenir à la verticale dans votre verre haut Passez ensuite en extérieur pour préparer un mélange composé d'un quart d'acétone et de trois quarts de white spirit dans un petit récipient. Si, comme la plupart des gens, vous n'avez pas de petits verres gradués, voici une astuce pour réaliser un mélange trois quarts, un quart. Prenez deux petits verres identiques. Versez un peu du liquide qui doit représenter un quart du mélange total dans un des verres. Remplissez le second au même niveau avec le deuxième liquide, puis versez-le dans le premier. Vous avez maintenant un mélange un demi, un demi remplissez à nouveau le second verre avec le deuxième liquide jusqu'au niveau du premier verre Quand vous mélangerez les deux, vous aurez un mélange 3 quarts, un quart Ceci dit, pour notre expérience, le mélange n'a pas besoin d'être hyper précis ça fonctionne avec entre un dixième et un quart d'acétone Surtout, n'en préparez pas trop, on va vraiment en utiliser très peu Une fois votre mélange prêt, mettez votre morceau de filtre à café dans le verre haut et vérifiez l'endroit atteint par la bande de papier en bas du verre c'est à peu près jusque là qu'il faudra remplir avec votre mélange de solvant Le but est qu'à la fin, le bas de votre bande de filtre à café trempe dans le liquide mais vraiment juste le bas Vous allez maintenant pouvoir déposer votre échantillon sur votre filtre à café c'est-à-dire y écraser une feuille froissée pour faire une tache verte Faites-la vers le bord du papier mais pas tout au bord Elle ne doit pas toucher le liquide une fois mise dans le verre Placez ensuite votre filtre à café taché à la verticale dans le verre où se trouve un peu de mélange de solvant si vous regardez bien, sans respirer au-dessus du verre d'où s'évapore des solvants, vous verrez le liquide remonter par capillarité dans le papier-filtre. Lorsqu'il atteint la tache verte, il va entraîner avec lui les pigments à l'origine de cette couleur et les déplacer sur le papier-filtre. Et comme le liquide n'entraîne pas tous les pigments de la même façon, ça permet de les séparer les uns des autres. On est en train de réaliser ce qui s'appelle en physique-chimie une chromatographie sur couche mince. On peut sortir le papier filtre du verre juste avant que le liquide n'arrive en haut du papier, c'est-à-dire au bout d'une dizaine de minutes. Laissez sécher le papier en extérieur en évitant qu'il ne s'envole et vous pourrez ensuite l'observer. J'ai fait l'expérience avec des feuilles de trèfle et d'épinards et j'ai obtenu la même chose dans les deux cas. Deux taches vertes en bas qui correspondent à deux types de chlorophylles et deux taches jaunes. Celle qui est juste au-dessus des vertes correspond à des xanthophiles et celle qui est en haut de la feuille à des carotènes. Ce sont des pigments également présents dans les feuilles, même si on ne les voit pas d'habitude car ils sont masqués par la chlorophylle. Ils sont responsables des couleurs jaune orangées que prennent certaines feuilles à l'automne. Qu'est-ce que ça donnerait avec une feuille rouge Aucune idée. Je vous laisse tester et m'envoyer le résultat. Si vous voulez réaliser une expérience du même type mais avec des produits moins dangereux, vous pouvez utiliser des filtres à café et de l'eau plus ou moins salée pour séparer les pigments contenus dans l'encre de feutre lavable à l'eau.